Hi guys, welcome back to another episode for notre incredible adventure on Far Cry... 4, for... Far... Far... Far... Cry... Pff. Ouais bref, salut à toutes et à tous, il est Césaire, on se retrouve pour le sixième épisode de notre aventure sur Far Cry 6 Je suis sur le menu parce que je voulais commencer ici pour vous montrer, on est à 5,61% Donc si chaque épisode c'est 1%, et eh ben quelque chose me dit qu'on aura terminé à l'épisode 100, tout simplement c'est à dire qu'on va faire 100 épisodes, non c'est pas vrai, vous inquiétez pas euh, Ça va aller bien plus vite Bon, je ne sais plus où c'est qu'on en était En tout cas j'espère que vous allez bien Et n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir Ah oui, on allait voir Badra Oui, on va aller voir Badra Avant toute chose, les compétences On a deux points de compétences qu'on peut se donner euh, Seringue de soin niveau 2 allez, hop, on... Ah non, attends, j'utilise pas trop les seringues encore hein. Ouais, si, allez, comme ça c'est fait Comme ça on est tranquille et euh, ouais si ouais si, On va quand même au moins euh... C'est à dire que si on se met une seringue On a deux points, euh, deux barres de plus franchement c'est quand même assez sympa Et encore un dernier truc Est-ce que j'ai des trucs à vendre me semble-t-il Que mon D'accord j'ai trop d'argent encore une fois J'ai trop d'argent ok Bah c'est pas grave on va acheter des choses Les seringues c'est bon bah là je peux en acheter, tout est verrouillé Gilet pare-balles à la limite Arme de poing c'est bon, l'AK47 c'est bon euh... Oh, PKM Oh, RPG Oh, oh là là, bon écoutez On va partir sur, attends, arme spéciale là. Tout est verrouillé, et de toute façon j'ai même pas assez Ah en fait il faudrait qu'on se confectionne Un sac à butin plus grand Attends, on va s'acheter plein de mûnes Voilà euh, Carte, et eh ben on va sa... eh, vous savez quoi Allez, on va acheter tout ça pas le temps pour vos conneries, j'ai acheté plein de, plein de lieux, euh, et ce qu'il faudrait en fait euh, donc on va vendre, hop voilà, ce qu'il faudrait c'est ça c'est confectionner, confection un portefeuille plus grand et pour ça donc il faut de la peau de baral. Euh, ça ressemble un peu à, ok parce que je, je connais pas ces animaux et du baral, il y en a juste ici euh, refuge de Kira ben, on, va, on va repasser par là on va faire un petit tour et on va aller au B. Évidemment, on va aller voir Badra. Mais on va juste chasser un petit barral. Euh, du coup, ce qu'on a acheté, on a débloqué des... Voilà, point d'interrogation au lieu inconnu. Non, je pense pas que ce soit ça qu'on a débloqué. Euh, bref, allez. On y va dans tous les cas. On va chasser du barral rapidement. Euh, il fait nuit là. Attends, attends, attends. Attendez. Attendez. N'oubliez pas le pouce bleu, les amis. En tout cas, eh, j'espère que vous kiffez à fond. Euh, on va mettre le jour. Je sais pas comment on fait. Donc, je vais mettre, euh, pour être tranquille, 9 h voilà j'accepte, bonne nuit Oh Oh c'est beau Et vous savez que j'ai jamais fait ça sur la PS3 Vous savez que j'ai jamais Utilisé cette fonctionnalité Wow Le jour s'est levé Allez, bon du coup on est au village On, co on commence à le connaître bien ce village En hein, tous les cas, hop tu une petite fleur ici Tu m'excuseras madame, je te la pique On va prendre le Delta deltaplane directement Eh hey, c'est des sangliers ça Ouais hey je suis sans défense! Je suis sans défense! Voilà! Hein? On fait moins la maline? Allez! <rire> c'est parti! Oh non! non, non! C'est vrai! Attendez, j'ai un wingsuit! Attendez, on va faire un truc trop stylé! Regardez! Hop! Et je m'éjecte! Et hop, wingsuit! Et c'est pas fini parce que, messieurs, dames, on va piquer de la tête! Parachute! Wouhou! Incroyable! Allez préviens oh, quand même Bon il y a encore une embuscade là-haut Ça commence à, à être pénible Parce que c'est toujours la même chose à chaque fois qu'on passe par là hein Donc on va les ignorer tout bêtement Bon même si ça donne des points de karma bien sûr Attendez on va ressortir Notre arc Notre meilleur ami bien sûr Alors où c'est qu'il y aurait du baral C'est ça le nom de l'animal qu'on chasse je crois Un hein baral, quelque chose comme ça Ça c'est des oiseaux Et eh, franchement C'est vrai que si vous voulez un jeu de survie Alors c'est pas de la survie mais tu sais ça a vraiment son côté survie Où tu fais de la chasse et tout Franchement hein, C'est vrai que t'as pas besoin d'aller chercher euh... Enfin ça dépend ce que tu recherches Là on a un barrel je crois Pas du tout C'est un cerf euh... C'est ce qu'on a chassé dans le dernier épisode Moi je veux du barrel précisément Alors là on a de la hauteur c'est pas mal Hein On a pas de chance là dites moi On va sortir l'appareil photo Ça permet quand même de mieux voir euh, Peut-être des choses qu'on ne verrait pas à l'œil nu. J'ai l'impression qu'on m'arnaque. Moi oh, je m'en fous de toi. Je veux pas te faire de mal. C'est pas ça moi que je veux chasser. Attendez, on me prend pour un débile. Si ça se trouve, c'est ça que je veux chasser. Euh, ouais, non, c'est ça, c'est les 100 bars. Mais moi ce que je veux, c'est du barral. Les animaux laissent aussi des appâts derrière eux, d'accord euh, Ok, ouais, bien sûr. Bien sûr bien sûr Bon euh, on va essayer de s'en choper un rapidement Il va se faire écraser par la voiture Bon attendez on va, on va lui abriger les souffrances Oh là Oh là c'est bon je rigole je rigole 4 flèches mon pote C'est quoi comme animal C'est ça, ça Attendez c'est bizarre ça quand même Ah non c'est du ratel ça Voilà c'est du ratel rien à voir Bon bah désolé mon pote hein euh, désolé, je voulais pas te faire de mal. Non, moi je veux du... bah euh, ben voilà, j'ai déjà oublié le nom du, de l'animal, mais en tout cas, il n'est pas là. Si ça se trouve, il est là que la nuit, et on s'est fait arnaquer. Attendez, parce que là, regardez, il y a différents types d'animaux là, non Mais non, mais tout ça, c'est les... mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque Ok, ok, ok. Bon, là, j'y vais pas demain, demain morte, hein, comme on dit, juste pour être sûr. Barre, ouais, ah, donc c'est pas, c'est toujours pas ça. Le baral ça n'a rien à voir. Purée, je me fais arnaquer en beauté. Bon, donc ça n'a rien à voir. On n'a pas encore vu l'animal que je veux. Euh, en plus, ce qui est génial, c'est que j'ai plus de munitions dans mon pistolet. Donc, comme ça, l'affaire est réglée. C'est vrai que ça va assez vite. Bon, on s'est un petit peu fait, euh, peu fait douiller. Peut-être, euh, attendez, je vais sortir la K. Là, il y a le trésor qu'on a vu sur la carte. Donc, je vais pas te mentir, ça m'intéresse. Voilà. Et non pas N'Golo Euh Très bien Je suis de nouveau dans la zone euh, Dans la zone de chasse J'ai quand même le sentiment de me faire arnaquer hein. Bon écoutez les amis c'est pas bien grave Oh putain Ah oui d'accord hey. Plus jamais tu fais ça toi hein. Vache Bon on était déjà passé par là me semble-t-il Oui j'avais déjà ouvert les coffres euh, Très bien j'avais aussi fait tourner ça On va bon bah écoutez sur le chemin On va aller voir euh, notre ami euh, Begatel euh, Ou je sais plus comment il s'appelle là ça y est, ça m'a saoulé euh, Je suis dégoûté Voilà je, je voulais euh, pouvoir chasser l'animal Je suis dégoûté hein. Vraiment pas là y'a rien Ok allez wingsuit Wouhou Oh trop bien Oh c'est incroyable. Légendaire. <rire> J'ai envie de péter mon crâne. J'ai envie de péter mon crâne, bordel. C'est reparti. Woohoo ah purée, je suis mort. Oui, bah, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Je suis vraiment, mais un boulet. Hein. Je suis un boulet total. Par contre c'est super joli. Regardez cette oasis. Je sais pas si on appelle ça un oasis Ou un lac tout bêtement euh, Oh il y a du combat juste là J'arrive J'arrive J'arrive Oh bah j'ai servi à rien Putain j'ai servi à rien là Je suis juste le ramasse miette <rire> Bon bref Tu m'excuseras ma soeur Je récupère ce que t'as sur toi J'ai besoin de munitions hein, en plus donc euh, ça tombe bien Des mouchoirs Oh on peut faire beaucoup de choses avec des mouchoirs, moi je vous le dis Très bien Un petit peu d'argent De toute façon je peux pas trop en prendre puisque j'ai pas pu chasser l'animal que je voulais Je dis ça je dis rien Je suis fâché Un petit peu c'est possible Pourtant c'était dans le dernier épisode que le jeu s'est foutu de ma gueule je crois Bon allez Voyons voir Bethléem là je sais pas quoi Bonjour Et bien évidemment les amis n'oubliez pas Le pouce bleu <rire> Tu viens pour consoler les familles C'est dingue. Tu vois, j'ai jamais vu une chose pareille. Et moi, j'ai jamais vu quelqu'un balader les cendres de sa mère. Tu crois que... l'enterrement de mon père ressemblait à ça J'étais trop jeune. Mais je sais que sa mort a brisé le Sentier d'Or. Tout serait différent si... s'il était mort au combat. Mais c'est pas le cas. On l'a assassiné. A assassiné Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé Tout ce que je sais, c'est qu'il a été tué dans sa maison, à l'est de Banapur. Elle existe toujours. Peut-être que tu devrais aller là-bas pour en savoir plus. Mais fais attention. La zone est dirigée par Noor maintenant. Je dois y aller. Attends, donc là, on vient d'apprendre que notre père, il a été assassiné, quoi. Oh. Euh, C'était pas prévu dans le programme, là moi je venais juste faire du tourisme, déposer les cordes de ma mère quoi. Oh c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible ce qu'on apprend. Et c'est probablement horrible ce qu'on va apprendre par la suite. J'ai absolument aucun souvenir les amis de tout ça. Hein. Sachez-le, euh, vraiment quand j'étais petit je ne comprenais rien à l'histoire, je le rappelle. J'avais 14 ans en 2014. Euh, voilà. Euh, le Dami a reçu Beaucoup de demandes Requérant la présence de Badra ici Rappelez-vous qu'elle n'est pas encore officiellement Tarun Matara machin etc Ça marche ça balle Et t'as que de cheval euh, Du coup bon Attends on a un truc encore là Un petit livre à récupérer Journal de Mohan Gale. Ça va les refs Bah non du coup ça va pas trop Je du va à la Ma foi à mon image sur la scène mondiale et je pense que ce qui me manque, tu vois, c'est le soutien d'une célébrité. La visite d'un Dennis Rodman. Je pourrais peut-être demander à Zlatan d'amener le PSG pour un match contre ma meilleure équipe. Un peu cliché, j'imagine. Oh, une pop star. Si le président de la Tchétchénie peut faire chanter de pardieu à son anniversaire, alors pourquoi est-ce que moi, je n'aurais pas aussi moi à à ma fête Je vais voir combien demande Kenny West j'adorerais bavarder avec ce jeune homme. Eh, c'est quoi ce boomer là? Paganmin, c'est un boomer en fait. Euh... Merde, j'ai gâché une seringue, c'est pas grave. Bon, les amis, on va aller voir, euh, je pense. Euh... Ah, ouais, là on est dans, carrément dans une nouvelle contrée là. Sabal, il est dans une zone. Euh... Ah, oui. Oh là! Yogi et Reggie. Oh, oh là là! Je crois que ce dont je vous parlais précédemment Où il y a des scènes absolument ahurissantes Je crois que ça se passe ici <rire> Bon écoutez vous savez quoi Hop le clocher on va se le faire euh, Sur le chemin on a peut-être des avant-postes Même pas euh, L'animal que je vais chasser là Attends là le baral. Ah on sait pas s'il y en a là Bon d'accord on va faire le clocher On va faire le clocher Et puis euh... Et puis voilà quel enfer notre père il a été assassiné quoi C'est un truc de zinzin ben, Je dis notre père mais c'est parce que euh... Il y a plein de trucs à récupérer dans les villages Il hein. faudrait que je prenne un peu plus le temps par la suite Hop là Un petit peu d'élagage Allez eh, vraiment hein. J'espère que vous appréciez et, euh... et on va vraiment apprécier au fur et à mesure Bonjour Ça va les refs Euh. On se calme. Pas du jeu ça. Très joli par ici. Très joli par ici. Allez. On va se poser là. Il y a des ennemis. Voilà. C'est bien, ça a fait diversion. Même pas, ça a même pas fait diversion Bon il y en a un là euh, Un là J'imagine qu'il y en a là-haut mais ceux de là-haut je m'en fiche Ok Là j'ai eu chaud au kiki Ah il y en a un là, je me disais bien qu'il y en avait plus Bon, et eh bah ben, c'est parti messieurs dames On va pas y aller par quatre chemins Voilà Peser, remballer hein Moi je suis pas là pour euh, rigoler Viens voir, sors ta tête voilà Allez ça c'est fait ça régale Ça c'est fait ça régale C'est pour ça que j'aime ce jeu bordel Qu'est-ce que j'aime ce jeu vraiment Attendez on va faire ça On va faire ça trop stylé Salut mon ref Allez Et attendez il y a un otage là-haut T'inquiète pas je vais m'en occuper Tant qu'on y est C'est fou parce que ces mécaniques là Je les avais oubliés. je sais qu'il y a ça sur Far Cry 6 Mais sur Far Cry 4 j'avais complètement oublié Qu'il y avait cette notion d'otage C'est assez rigolo quoi Oh non J'ai fait n'importe quoi là Je m'attendais pas du tout à ça Mais bon ça s'est bien passé quand même Voilà de rien mec Il lui a coupé la langue il parle pas Allez, on va monter directement Dans la tour radio On a une petite lettre qui nous dit que Satish, vous avez accompli un travail fantastique Parfois on prend la bonne décision Et d'autres c'est nous qui la rendons bonne C'est beau ça C'est beau, c'est beau Alors par où on monte Voilà, facile Ah bah c'est par là qu'on monte, très bien euh, Des petits trucs à fouiller, très bien Par ici, il a que dalle donc c'est bel et bien ici Ah Je peux pas monter c'est pas grave Voilà. Ici Non Qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi je peux pas monter Quoi Attendez c'est une... Ah, oh, c'est une blague <rire> Allez d'accord Bon on va rien dire euh, Du coup Du coup du coup du coup Attends je fais quand même le tour Parce qu'il y a des petits coffres euh, Qui traînent à droite à gauche Mes couilles Que dalle Hop C'est par ici J'ai l'impression d'entendre un hélicoptère Depuis tout à l'heure je suis peut-être complètement fou hein. C'est pas improbable D'ailleurs si vous êtes des petits foufous N'oubliez pas de mettre le like Je force hein Ouais ouais Ouais mais c'est la récompense le like c'est la récompense et puis le commentaire bien sûr euh... Ah Vous voyez ça commence à être un casse tête là Ok faut casser ça Ok Par ici Et chaque tour radio est unique Et ça c'est chouette Oh tu vas la fermer madame Je vais te couper moi tu vas voir ah, ils ont trouvé les cadavres en bas. Euh, un petit coffre, merci. Et hop, on casse tout. Je vais plus t'entendre, madame. Terminé. Troisième clocher libéré. Délivré. Je vais casser les clochers. Maison de Prabin. Prabine. Oh, c'est horrible. Des larmes de Satie. Satis Satisfait ou remboursé, bien sûr. Repère du tigre. Oh, ok, on saura où c'est qu'on pourra aller. Si jamais on a besoin de tigre, alors attendez. Parce qu'il y a un truc à récupérer là. Je suis quand même pas fou. J'ai raté un truc dans la tour radio et j'aimerais bien éventuellement euh, la récupérer. Là, ce petit euh, livre bleu là. C'est le journal de Mohang Gale, je crois. Il est censé être où là Je comprends pas. Je ne comprends pas. Encore une tour, mon frère. <rire> Toi aussi, tu as hâte de faire taire ta Ouais, ça balle. Eh, très perspicace hein, ce que tu me racontes. Hein. Ce genre de communication, on adore. Mais où c'est que. Où c'est que j'ai raté le... le livre bleu là Qu'est-ce que c'est que cet enfer Attendez, je veux vraiment pas partir sans l'avoir récupéré parce que on est euh, déjà passé à côté de beaucoup là tout à l'heure. Donc c'est l'occasion de parvenir ici. Qu'est-ce que c'est que cet enfer Là ça sert à rien que je sorte à mon avis. Bon on va se refaire la tour. Ouais, je ne comprends pas. Ici. Je ne comprends pas. Putain si elle est tout en haut, je suis vraiment un zizi hein. Vraiment si elle est tout en haut, je suis vraiment en zizi, mais bon on va prendre notre temps. C'est ça ce qui est bien aussi sur ce jeu, voilà, c'est qu'on peut un petit peu euh, chillé bien sûr. Euh, là j'ai récupéré. Ah c'est tout en haut en fait, c'est pas possible. Ou alors on se moque de moi. Et c'est pas impossible non plus. Là, peut-être. Il y a que dalle frère Ok. C'est en haut. Bah je suis tout en haut. Hein. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre cette histoire. Elle est belle la musique. Ouais bon d'accord je vais aller me faire foutre. Euh, bon les amis qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on voit un petit peu mieux Oh regardez du baral. C'est justement l'animal que je vais chasser. Euh, baral. On y va direct. Et là il y a intérêt à ce qu'il y en ait. Euh, libération d'otages. Euh, et bah ben on était passé par là je crois Avant non on était passé par là Mais voyez là au moins on voit la carte Donc on pourra retrouver les points d'intérêt sans aucun problème Allez on y va On y va directement C'est à 500 mètres On va essayer de pas se cracher. Pas le choix Allô. Alors par contre euh, Il s'agirait de pas foutre de ma gueule merci Hop Oh oui t'aimes ça hein, mon cochon Là, on peut faire tourner le moulin de prière, non A mon avis, je l'ai déjà fait. Qu est ce que c'est que cette histoire Et qui c'est qui crie, là Ça n'a pas de rapport. Ok, regardez bien ce qui va se passer. Ça va être très joli. C'est Bon j'aurais rêvé mieux euh, J'aurais rêvé mieux Mais enfin c'est pas grave En fait il faudrait que je me prenne la compétence Pour enchaîner les Pour enchaîner les ennemis Je crois qu'il y a une compétence pour ça Donc dès qu'on pourra on le fera Ne vous inquiétez pas Bon allez Voyons voir euh, ce qui nous attend par ici enfin, Ce qui nous attend du coup Les animaux qu'on veut chasser C'est ça mais attendez, mais c'est ça? Mort? Non, c'est pas ça. ça m... Mais non, ça c'est du. Euh... C'est du quoi ça? Tapir, mais oui, c'est du tapir, je suis débile. Je suis en train de faire de la torture animale pour pas grand chose là. Eh, hein. hey, je peux vous emprunter votre voiture? D'accord, ok, <rire> j'ai bien compris. Tu vas me faire foutre. Bon on, on y arrive tranquillement Je me balade avec mon tapir tranquillement Ça va mon ref Nickel Bon ici Qu'avons-nous là Très bien Un petit pont à gauche Il fait des bruits bizarres le personnage quand même hein enfin, Bon je dis ça je dis rien Mais euh, si jamais vous regardez la vidéo sur un home cinéma Eh hey, salut mon cochon Toi je sais que j'aurai besoin de toi Hop. Merci beaucoup mon cochon, <rire> c'est comme ça que j'appelle l'IDID. Oh! Ah! Non, c'est des cochons. Par contre, je sais qu'il me faut 3 cochons pour je sais plus quoi. Donc, les gars, on va en profiter. Unos Tos! Magnifique, j'ai fait ça toute ma vie. Hein. Les gars, j'ai fait ça, mais alors toute ma vie. <rire> <rire> c'est bon ça J'espère que vous kiffez les petits épisodes chasse comme ça C'est un peu chill, c'est un peu détente Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas faire du mal aux animaux Mais enfin, là c'est pas... Voilà, c'est une question de, euh, de survie Et là normalement, si je dis pas de bêtises Confection, je peux faire sac à butin Let's go Holster d'arme avec le ratel oh J'ai même pas fait exprès, mais c'est parfait euh... Et ouais, moi j'aimerais du coup le portefeuille Compétence, attendez, du coup Est-ce que je peux enchaîner Exécution au couteau de lancer. Lancer une exécution... Puis appuyer pour lancer son couteau sur un autre Parfait Parfait parfait mais moi ce que j'aimerais surtout Voilà immédiatement après une exécution Ah non ça c'est pour déplacer le corps Ah on peut pas faire ce, que je... ce dont je rêvais Peut-être pas pour le moment Mais ça ce sera déjà pas mal Bon encore faut-il que j'ai des couteaux de lancer. Hein. Parce que là en l'occurrence Je n'ai pas de couteau de lancer sur moi Euh Ah si j'ai rien dit Ok Wesh What Mais c'est trop bien fait Par contre Est-ce que ce serait pas cet animal qu'il me faut En fait Est-ce que là je ne saisirais pas une opportunité de zinzin Alors je vais sortir la calage Parce que là il y a un aigle qui va m'attaquer hein Je vous le dis direct Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah non c'est du euh... Dommage Du barrel c'est du baral et moi. C'est cet animal qu'il me faut, non Attendez. Attendez. J'ai encore pas vu cet animal là. Attendez. Oh Ah euh, Là, c'est pas joyeux ce qu'on trouve dans ce. Dans ce village. Et non, c'est toujours pas. Ah si, c'est ça Non. C'est ça Baral, toujours pas confection par contre, ah oh, si portefeuille c'est bon Baral. let's go let's go, bon on va pouvoir transporter maintenant jusqu'à beaucoup plus Voilà. donc ça c'est parfait, on peut faire un carquois donc pour avoir plus de flèches et on est en train de se confectionner des trucs de zinzin, euh, on est très très bien, oh on, a, on peut voir la progression putain c'est incroyable, collection stratégie bon bref, je suis trop content, là ça se passe super bien, on avance super bien, du coup je peux avoir une, quatri une quatrième arme euh, on, va, on va réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire euh, On peut faire une libération d'otages Moi j'adore les libérations d'otages Donc euh, plutôt que d'avancer dans l'aventure principale Là tout de suite on va faire une libération d'otage. D'ailleurs je vais récupérer le bouquin Madame oh, cru que vous ne reviendriez jamais. Oui J'aimerais accepter votre mission Voilà Libération d'otage, est à 300 mètres Coucou toi on y va. On va libérer les otages. J'aurais pu me prendre une troisième, une quatrième arme, hein, mais c'est pas grave. Euh, on va y aller, bah, eh, avec notre véhicule fétiche, hein, Maintenant, ça y est. Et, et c'est là qu'on se rend compte que la map est pas grande, parce que regardez, on est nouveau au point de départ euh, du dernier épisode, en vrai. C'est rigolo hein, quand on y pense. C'est à dire que là, il y a des trucs à explorer là, euh, sans aucun souci. Alors mes phrases ne veulent rien dire mais dans ma tête c'est très clair hein, ce que je suis en train de dire <rire> Ok on est arrivé en plus on est sur la hauteur Hop là Wesh Je me suis pas fait respecter Allez je suis dans la zone d'opération Par contre la hauteur c'est parfait Il y a 4 otages à sauver il en faut sauver au moins 2 Moi vous savez que bon euh, Je veux sauver tout le monde Alors Personne qui m'attend là, donc on a un premier otage ici Avec un garde, un deuxième otage avec un garde Un troisième otage avec personne Ah, les deux otages là, voilà Ok, bon j'ai trois visuels Mais ça m'étonnerait qu'il n'y en ait que trois S'il n'y en a que trois, c'est hyper simple Ça me paraît bizarre Et comme je suis naïf Alors je suis vraiment venu du bon côté hein. Je suis vraiment venu du bon côté il est enfermé lui Non, bah, il va nous faire du... Ah voilà Ok, là ça me paraît plus cohérent Et il y a des affiches de propagande qu'on va pouvoir enlever également Et ça c'est beau Hop Voilà, personne ne te verra, personne ne te sauvera mon pote hein. Je suis désolé hein. Je suis vraiment navré Ensuite Tu vas rentrer chez toi, t'inquiète pas pour Cocotte. Voilà, voilà. Ça se passe extrêmement bien. Et lui, j'ai envie de l'humilier. Attendez, j'ai envie de l'humilier. Comme il humilie le mec, désolé, hein. il va falloir que tu euh, prennes sur toi, toi. Voilà, voilà, voilà. Hop, pas un coup de plus. Ça dégage. Voilà. Ça c'est fait T'inquiète pas merci pour ton argent euh, N'hésitez pas à mettre pause si vous merci. voulez lire bien sûr Je suis là messieurs vous dames, vous dames je vous sauve vous Hop ça dégage ça Ah putain Le truc dans la tour radio que j'ai pas trouvé c'était une affiche de propagande à enlever D'accord Oui oui j'arrive j'arrive j'arrive. Calme toi ça va bien se passer Et voilà ah je suis content, j'adore, je sais pas vous mais j'adore les libérations d'otages Merci pour ton coup de main Ils enlèvent des gens pour les faire travailler de force Ou pour s'amuser Libère tous ceux que tu pourras Attendez parce que là Je sais pas dans quoi je me suis embarqué Bon désolé je vais le faire souffrir pour rien euh, bref, les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu comme d'habitude. Vous êtes des boss. Le commentaire qui fait plaisir. Et moi, j'adore cette aventure. Donc j'espère vraiment que, que vous aussi. Parce que, pareil, tout comme Far Cry 3, en vrai de vrai, elle me tient à coeur. Et on avance vraiment bien. Et je trouve qu'on joue vraiment proprement. Euh, c'est vraiment cool. Je, je trouve que c'est assez propre. Donc euh, regardez comment c'est bien fait les interactions et tout. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Allez, plein de bisous. C'était Colo, Ciao tout le monde.